Bonsoir à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live dans lequel je vais vous parler de activer l'accès à l'illimité. La question qui se pose c'est qu'est-ce que l'illimité, de quoi on parle, mais en tout cas ce live concerne toutes les personnes qui ont des grandes ambitions concernant leur entreprise. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'ai envie de partager ce sujet avec vous? Parce que il y a des moments où on a des grandes ambitions concernant notre entreprise. On a envie de développer notre art. On est au cœur de quelque chose qu'on aime, qu'on aime. On a ce désir intense de faire ce qu'on aime. Et déjà, Eureka, quoi, c'est génial de faire ce qu'on aime et de se dire, tiens, j'ai touché du doigt ce que je sais ce que je veux. Que je veux faire et ce qui m'anime et puis on peut avoir aussi euh, cette ambition forte de dire eh ben, j'ai envie de gagner ma vie avec ce que j'aime faire et et puis euh, d'avoir de, de très très grandes ambitions de vouloir briller de vouloir exceller et puis de devenir euh, riche et prospère grâce à ce qu'on aime faire la seule chose en fait qui est assez intéressante d'observer si vous pouvez aussi l'observer chez vous c'est que parfois euh, notre générosité du cœur, les investissements qu'on peut avoir en termes d'actions qu'on va mettre en place euh, ne sont pas proportionnels à la prospérité de notre entreprise, aux gains que nous allons avoir, aux chiffres d'affaires que vous allez avoir. Donc euh, là se pose la question. Se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand vous mettez tout en action, vous donnez tout de vous, votre cœur est sincère, vous êtes généreux, vous n'obtenez pas à la hauteur de ce que vous investissez rentre en jeu en fait l'état de conscience dans lequel vous êtes êtes vous dans un état de conscience limité ou êtes vous dans un état de conscience illimité d'où l'intérêt de ce live justement où j'aimerais vous apporter un éclairage sur la différence de conscience et selon la conscience dans lequel vous êtes eh bien, vous n'allez pas vivre les mêmes choses, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Alors, se questionne de comment ça se fait que certaines personnes <rire> y arrivent alors qu'ils n'ont pas cette implication autant que vous, et pourquoi vous vous êtes impliqué, puis vous dites moi je n'ai pas les résultats que je veux, euh, alors que vous donnez, euh, comment dire, il y a une qualité que vous proposez que l'autre à côté ne propose peut-être pas forcément. D'accord euh, Bien sûr. Euh, mon, mon objectif c'est de, de vous amener un éclairage justement que la différenciation elle vient déjà d'emblée de cette conscience qui est la base de toute chose c'est à dire selon la conscience dans lequel vous allez être vous allez obtenir un résultat plus ou moins différent une réussite plus ou moins différente un chiffre d'affaires plus ou moins différent d'accord donc ça change vraiment pas mal de choses euh, Okay. Euh, alors, ce qui est important, alors j'espère qu'on m'entend bien, j'espère qu'on m'entend, d'accord. Alors, ce qui est intéressant c'est que euh, quand nous fonctionnons dans un état d'esprit limité, limité, alors nous nous sentons limités. Dans notre entreprise, quand nous fonctionnons dans un état d'esprit illimité, alors nous nous sentons illimité dans notre entreprise. Quand je parle d'état d'esprit, je parle de la conscience, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si je suis dans un état d'esprit de, dans lequel vous êtes, la conscience dans lequel vous êtes va déterminer l'espace vibratoire dans lequel vous allez vous développer. Si votre état d'esprit est limité, forcément, vous allez vous développer dans un espace vibratoire limité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Donc, les résultats que vous allez obtenir vont être limités. C'est la raison pour laquelle parfois vous allez vous sentir comme un, vous sentez le plafond vous êtes sur là sur le plafond de verre et vous n'arrivez pas à dépasser ce plafond justement au niveau de votre chiffre d'affaires donc je répète et ça c'est vraiment important à retenir euh, et coucou euh, est ce que tu peux me dire céline si on m'entend bien du coup parce que j'ai pas de retour j'ai commencé le live comme ça je te remercie en fait, c'est juste pour vous dire, et là c'est vraiment important, selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes et la conscience dans lequel vous êtes, cette conscience-là va déterminer l'espace vibratoire dans lequel vous allez vous développer. D'accord Donc si vous êtes dans un état d'esprit limité c'est à dire que vous allez entretenir un mindset où vous allez vous vous êtes dans une équation de proportionnalité vous allez être dans une équation qui va être régie par la loi de cause à effet parce que je fais tant une quantité d'action alors je vais obtenir tant de résultats et vous êtes dans cette dans, dans cet espace vibratoire là d'accord c'est à dire que euh, les résultats vous êtes dans une mécanique de pensée qui dit que vous obtenez les résultats à la hauteur de votre investissement mais parfois vous allez beaucoup investir mais vous n'allez pas obtenir autant aussi donc en fait les résultats que vous allez obtenir le chiffre d'affaires que vous allez obtenir les clients que vous allez attirer va dépendre en réalité du temps que vous allez investir mais du temps qui vous est disponible donc vous êtes limité dans la quantité de temps et aussi dans l'énergie que vous disposez à savoir que vous êtes aussi limité par l'énergie votre réserve d'énergie donc est ce que vous pouvez déjà voir jusque là que si vous êtes dans cet état d'esprit là vous êtes quelque part vous vous êtes déjà limité dans votre expansion dans l'expansion de votre entreprise parce que vous avez défini que de toutes les façons euh, le, le les résultats les bénéfices que vous allez obtenir dépendent des actions de la quantité d'action de la quantité de temps de la quantité d'énergie que vous allez investir or votre temps votre énergie est limitée. c'est quelque chose qui est limité le temps ne fait que 24 heures vous ne pouvez pas travailler h24 d'accord y a un moment donné vous allez arrêter et puis après au niveau en termes d'énergie pareil et donc comme j'ai dit vous êtes donc régi par la loi de cause à effet par une équation plutôt de proportionnalité et donc imaginez que vous avez une, une grande ambition vous avez un désir intense là que votre projet grandisse. vous voyez que votre vous avez envie de voir loin en fait et vous avez envie de voir grand seulement quel que soit vos, pro, vos, vos comment dire vos ambitions, aussi nobles soient-elles, si vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette conscience limitée, l'espace dans lequel vous, avez, vous allez vous développer de toutes les façons est limité. C'est le résultat que vous allez obtenir. Vous n'allez pas obtenir plus que ça. Parce que c'est l'espace vibratoire que vous avez défini pour développer votre entreprise. Euh, pour développer votre entreprise. Je vous donne un exemple donne un exemple par exemple vous êtes en reconversion professionnelle d'accord et puis là vous vous dites ça y est j'ai trouvé mon métier je vais enfin pouvoir être photographe je vais pouvoir faire exactement ce que j'aime j'ai envie d'être thérapeute ça y est je me lance dans quelque chose que j'aime je je donne tout j'ai une envie intense une envie intense de réussir je crois en moi je crois en moi je crois que je suis capable de faire quelque chose de qualité d'accord je suis capable d'offrir quelque chose de qualité Okay. Et vous avez aussi envie de, de, de, de l'ambition de gagner de l'argent avec ça, avec votre nouveau métier. Simplement, vous allez tout mettre en œuvre et vous allez voir que mince alors, malgré tout, malgré votre la générosité de votre cœur et votre expertise ne vont pas suffire pour que la prospérité de pour vivre la prospérité de votre entreprise. D'accord Et là, ça va être, là le sujet vous parle. Donc vous comprenez bien que qu'est-ce qui se passe votre rêve de réussite et de prospérité votre investissement la quantité de votre investissement dépasse complètement le contenant dépasse complètement l'état d'esprit limité dans lequel vous êtes qui est l'espace vibratoire disponible et présent pour que vous puissiez vous développer donc vous allez avoir peu de résultats proportionnels à l'espace vibratoire que vous avez défini pour vous Qu'est-ce qui se passe Vous n'allez pas obtenir la quantité de résultats que vous voulez. Vous vous dites, mince, il y a un problème. Vous allez doubler d'efforts pour atteindre votre chiffre d'affaires. Vous allez prendre peut-être des risques pour embaucher quelqu'un en plus dans votre équipe. Et puis, vous allez courir après les clients. Donc, voilà. Résultat du compte. Vous tombez dans un engrenage, du coup, où ce que vous aimez faire, ce que vous aimez faire, vous bouffe complètement votre qualité de vie et ça c'est vraiment dommage vous voyez parce que vous avez enfin trouvé le ce pourquoi vous êtes fait et vous allez finir par ne pas aimer tout simplement parce que vous êtes dans cet espace limité vibratoire dans lequel vous vous êtes développé et que, où vous pouvez pas dépasser cette limite. Donc, j'espère vraiment que cela il va vous mettre en conscience que ça n'a rien à voir avec votre expertise, ça n'a rien à voir avec vos capacités, ça n'a rien à voir avec vos ambitions. Gardez-les, gardez-les, mes amis. Ça a juste à voir avec cette conscience limitée que vous avez déposée au départ, que vous avez besoin de transformer. Il suffit de ça, en fait. Accorder un espace vibratoire beaucoup plus large pour que vous puissiez être dans cet espace d'expansion et donc à ce moment là vous allez recevoir des résultats des bénéfices en illimité puisque le contenant va être beaucoup plus grand euh, l'espace vibratoire en fait euh, l'état d'esprit euh, vous allez donc passer d'un état d'esprit limité à un état d'esprit illimité donc, un espace vibratoire limité à un espace vibratoire vraiment illimité, vachement grand, dans lequel, à ce moment-là, vous allez pouvoir recevoir. D'accord Donc, euh, je répète, quand vous êtes dans un espace limité vibratoire, vous recevez qu'à la, la hauteur de cet espace, pas plus. Si vous êtes dans un espace illimité, vous allez pouvoir recevoir plus. Et c'est ça que vous voulez, c'est ça qui est intéressant, c'est d'attirer davantage de clients, d'avoir davantage de chiffres d'affaires. Et donc, comment faire pour renverser justement cette vapeur Et bonsoir, et bienvenue. Comment renverser la vapeur et être dans cet espace illimité, comme je vous le dis, qui est finalement la clé qui va être en corrélation et à la hauteur des grandes ambitions que vous allez avoir la première chose à faire c'est forcément de changer de mindset vous auriez besoin de changer d'état d'esprit et de conscience euh, Passer de l'état de conscience limité à l'état de conscience euh, illimité euh, qu'est ce que ça veut dire c'est comme si je vous dis voilà passer d'un état de conscience limité dans lequel vous êtes vous avez défini un espace de réception vibratoire limité, donc vous allez recevoir uniquement à la hauteur de cette quantité-là de chiffres d'affaires, et vous passez à un état de conscience illimité qui est cette grande boîte, d'accord, dans lequel vous créez un espace vibratoire illimité dans lequel effectivement vous allez recevoir, vous allez pouvoir recevoir davantage. Il s'agit de ça en fait. Mais les deux aspects ne sont pas régis par la même loi. Celle-ci, dans la conscience limitée, est régie par la loi de cause à effet, j'agis et parce que moi je suis en action j'agis en conséquence j'obtiens quelque chose donc mon résultat dépend de la quantité de ce que je vais investir ici vous êtes régi par la loi de la création la loi de la création elle elle est régie dans toute sa puissance par par les désirs la puissance de votre intention et la puissance de vos désirs que vous allez imprimer dans votre subconscient. Il se trouve que que dit la loi d'attraction C'est ça qui est intéressant. Parce que quand on rentre dans la loi d'attraction, pourquoi est-ce que c'est une dimension illimitée Parce qu'on rentre vraiment ici dans la puissance des lois de la nature. On rentre dans la puissance des lois de la nature. Si vous n'avez pas connaissance de ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas savoir. Mais j'espère que cela vous permet de mettre en connaissance, de vous de mettre en conscience. Et la connaissance que attend il ya des lois de la nature qui sont là qui sont valables pour nous tous dans lequel euh, qui régissent le fait que tout ce qui est imprimé dans votre sub tout ce qui est imprimé dans votre subconscient et qui s'imprime en conséquence aussi dans votre vibration intérieure la mécanique de la vie de manière naturelle de manière quantique fait que fait que haute de manière automatique et naturelle tout ce que vous vibrez devient matière d'accord donc ce qui est intéressant en fait c'est que justement euh, quand on rentre dans cet espace euh, de conscience illimitée on rentre dans cet espace de la loi de la création dans lequel vous pouvez créer de manière illimitée pourquoi pourquoi parce que votre imagination est illimitée. on est d'accord votre imagination est illimitée, ça veut dire, coucou Fanny, ça veut dire que la création de votre réalité est illimitée du coup. Vous créez du coup, vous obtenez des résultats, non à partir de l'investissement de votre temps, de votre énergie, mais vous allez obtenir des résultats à partir du fait que vous allez programmer l'information de votre désir dans votre subconscient. Ce qui veut dire mes amis que quand on dit imprimer votre désir dans votre subconscient vous permet de vivre la réalité de vie que vous voulez c'est en cela que vous êtes dans un espace illimité parce que il n'y a pas de limite de votre énergie, c'est pas de ça, vous n'avez pas besoin de vous mettre en action. Il n'y a pas de limite de, du temps que vous passez, ce n'est pas régi par ça du tout. C'est régi par une intention intense, une intention forte que vous posez dans votre subconscient, que vous pro imprimez dans votre subconscient. Une fois que c'est imprimé, enregistré dans votre subconscient, ça redescend dans votre vibration intérieure et c'est ainsi que ça se manifeste. Donc, en fait, c'est purement, Hop là, c'est une pensée en fait. C'est une pensée imprimée. C'est une pensée imprimée. Donc, vous pouvez être assis quelque part en buvant votre morito dans votre transat et vous imprimez ce désir. Et plus vous maintenez, plus vous êtes focus, vous portez une attention concentrée euh, sur ce désir que vous souhaitez vivre, sur ce désir. Euh, oui, c'est ça que vous souhaitez vivre. Et plus, plus vous allez maintenir ça, et plus c'est ce que vous allez vivre dans la réalité. Donc, vous êtes dans un espace illimité parce que vous êtes dans un espace de votre imagination, de vos désirs. C'est sans limite. Ça veut dire que si vous avez de grandes ambitions, sans limite, et eh bien, c'est ça que vous allez imprimer, votre ambition exactement telle qu'il est, c'est ça que vous allez imprimer dans votre, dans votre subconscient, pour que ça puisse être vivant dans la matière, dans votre réalité de vie. Et, et vous voyez que c'est magique du coup, parce que toutes les grandes, peu importe les ambitions que vous avez, vous pouvez rêver de les vivre, vous pouvez désirer de les vivre. Il n'y a pas de limite en fait, parce qu'il n'y a pas de limite dans ce que vous imprégnez, dans ce que vous programmez dans votre subconscient, parce que de toutes les façons... Le soleil se lève, le soleil se couche, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Et eh ben, c'est la loi de la nature. Je veux dire, tout ce que vous programmez dans votre subconscient, vous le vivez dans la matière. C'est comme ça, de toutes les façons que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou pas. Donc du coup, on est vraiment dans cet espace illimité où plus vous rêvez grand, plus vous vivez. Tout ce que vous désirez vivre, que vous imprimez dans votre subconscient, vous allez le vivre dans la matière. Donc c'est sans limite. Votre imagination, elle est sans limite. Donc, la création de votre réalité est sans limite. Mais après, ça paraît un petit peu fou parce que du coup, ça voudrait vraiment dire que vous avez vraiment un réel pouvoir personnel qui est un pouvoir inné, qui est votre, le pouvoir de votre vibration intérieure. Vous avez un pouvoir créateur, en fait, de créer la réalité que vous désirez vivre grâce à la conscience de cette mécanique. Grâce à la conscience de cette mécanique donc ça vous invite tout simplement déjà ici et maintenant la question c'est pas je ne sais pas comment faire parce que ça du coup c'est ce que j'allais vous proposer pour répondre au comment faire j'ai justement créé un programme qui vous permet justement de faire ce, ce, ce j'allais dire ce jump pour aller justement sortir de cet espace limité à créer un espace illimité où vous pourrez enfin exprimer votre art librement et après c'est même pas un objectif de vie c'est juste que je vais juste faire en sorte que ce que je désire je vais le vivre vraiment et je vais le vivre vraiment maintenant et c'est ça qui est extraordinaire vous voyez c'est juste dire que je vais plus rêver ma vie je vais faire en sorte de pouvoir la vivre vraiment de redescendre ça dans la matière et le programme que je vous propose qui est 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité ça va vous permettre de le faire parce que c'est un programme justement d'intégration et de reprogrammation qui vous permet justement de dire ok si je ne sais pas comment faire juste le fait de voir ce live vous permet déjà d'avoir conscience de dire ah je comprends quest ce qui fait que je suis limité dans l'expansion de mon entreprise dans le fait d'attirer l'argent à moi en fait en réalité je suis dans une conscience limitée qui ne me permet pas D'accord Et en fait, il y a un autre moyen, c'est qu'il faut faire cette transition vers une conscience illimitée qui vous permet en conséquence euh, justement de. Attendez, j'ai un petit souci. Donc je vais enlever mes écouteurs. J'espère que vous allez m'entendre quand même. Je pense que oui. Je pense que vous allez m'entendre quand même. <rire> qui vous permet en conséquence de. de... Bah de gagner plus, parce que vous allez continuer à donner, ça c'est sûr, mais vous allez inverser l'équation, vous n'êtes plus dans une équation de proportionnalité, mais vous allez donner pour obtenir le max de résultats. Merci Fanny. Vous allez obtenir le maximum de résultats. Et c'est ça qui est bien. C'est en ce sens que vous êtes dans une conscience illimitée. Parce que vous allez être illimité dans ce que vous allez proposer aussi. Parce que vous allez vous laisser inspirer justement par parce qu'il vient à vous, donc vous allez, ok, et en même temps, il y a cette réceptivité, le fait d'obtenir davantage et en abondance, vous voyez Et donc, et, euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose Donc effectivement, si vous avez des grandes ambitions, euh, c'est vraiment important de changer, de transcender cette, cette conscience limitée pour vraiment accéder à une conscience illimitée euh, illimitée et après moi je ne dis pas qu'il ne faut pas poser d'action je ne dis pas ça je ne dis pas qu'il faut juste euh, faire la méditation euh, reprogrammer les trucs et puis après hop il y a tout qui se fait et non c'est pas ce que j'ai dit par contre ce que je suis en train de vous dire là c'est que le point de départ de toute chose c'est de créer le contenant dans lequel vous allez pouvoir recevoir tout ce que vous désirez si vous êtes dans une conscience limitée, vous êtes dans un espace restreint. Donc, c'est normal que, quel que soit ce que vous allez investir, quel que soit ce que vous allez faire, le contenant de réceptivité, c'est-à-dire le contenant de votre chiffre d'affaires, va être limité, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Donc, en fait, les actions que vous allez poser, les actions que vous allez poser viennent après. Le point de départ, c'est déjà créer ce décor cette conscience illimitée, cet espace vibratoire illimité. Et ensuite, vous allez poser les actions qui vont, euh, comment dire, émerger à partir de cette conscience et à partir de cet espace-là. Voilà. Donc, euh, j'espère que c'est clair pour vous. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord euh, Donc, il y a aussi autre chose quand on accède à cet espace, quand on accède à l'illimité, à quand j'ai dit activer l'accès la, la, la, à l'illimité, accéder à l'illimité au-delà de cette conscience de dire « Ah ok, je sors de la loi de cause à effet et je passe à, les, à, à la loi de dessus qui est la loi de la création dans lequel, wow, ok, je suis dans un espace illimité, je peux tout créer. » Et en fait, je peux vraiment recevoir en abondance. Génial, d'accord Donc, mes grandes ambitions, ils sont possibles. Parce que tout se crée, pas à travers... Euh, en, tout se crée, non dépendamment de mes actions et mon, ce que je vais faire, mais de ce que je vais programmer, de, de mon ambition que je vais programmer dans mon, mon, ma vibration, dans mon subconscient et dans ma vibration intérieure. Ok, d'accord. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire être dans cette conscience illimitée voudrait dire aussi, pour, comment dire, pour, pourquoi Qu'est-ce qu qui fait qu'on considère ça comme une conscience illimitée C'est une conscience illimitée parce que dans cette mécanique, dans cette, dans ce, comment dire, dans cette, dans cette mécanique que, que je vous propose de faire dans le programme, je vais vous inviter du coup à vous reconnecter, à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. À qui vous êtes vraiment c'est à dire à votre nature profonde pourquoi pourquoi parce que comme je vous ai dit tout à l'heure le point de départ de toute création le point de départ de toute création de réalité vient de votre vibration intérieure, vient de la programmation de votre subconscient il se trouve que il se trouve que notre nature de base est originelle vous êtes constitués, nous sommes tous constitués à la base dans notre vibration. Nous sommes déjà, déjà informés de l'amour suprême, de la prospérité illimitée et de la richesse illimitée. Donc, tout ce qu'on recherche là à l'extérieur de nous est déjà une vibration présente. Le point de départ de toute création de réalité, c'est votre vibration intérieure. La seule raison pour laquelle vous ne vivez pas cette prospérité, cette richesse euh, à l'extérieur de vous, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas connecté, vous n'avez pas connecté la vibration originelle qu'il y a en vous. Donc vous cherchez. Donc effectivement... Dans le programme que je vais vous proposer, la première chose qu'on va faire, c'est de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Pour que vous puissiez activer. Du coup, une fois que vous, vous vous connectez à cette vibration qui est là, ça devient votre référentiel. Votre référentiel devient la prospérité illimitée, la richesse illimitée. C'est déjà en vous. Cette vibration intérieure, elle n'est pas à créer. Vous voyez ce que je vous dire Ce n'est pas un but à atteindre. C'est juste un état qui est déjà en vous, qui a besoin d'être activé, cette vibration intérieure qui est la base de toute création, qui est déjà là. Donc c'est extraordinaire, vous voyez ce que je veux dire C'est déjà là, vous n'avez pas besoin, ça a toujours été là, c'est encore là en vous, cette vibration de la richesse et de la prospérité, elle est encore là en vous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça sera toujours là et de manière éternelle en vous. Ça veut dire que à vie, vous porterez en vous cette vibration et cette énergie de la prospérité et de la richesse. Donc, n'en tient qu'à vous d'en de, avoir connaissance et conscience et de se dire, ok, moi j'ai envie de me brancher dessus puisque c'est déjà là. C'est quelque chose, la vibration de la prospérité et de la richesse ne vous quittera jamais, jamais, jamais, jamais. Ça sera toujours en vous, vous le portez en vous ou que n'importe quoi, que, que, ou que vous ayez dans le monde, euh, quel que soit les projets que vous allez avoir, la prospérité, la richesse, ce que vous voulez vivre là, cette vibration-là, elle est, elle est existante déjà en vous. Vous voyez Donc, déjà, avoir con, connaissance de ça, avoir conscience de ça, et de se dire, ouais, « wow, en fait, si je j'active, j'active, cette vibration qui est déjà en moi, qui est la prospérité et la richesse, je suis juste en train de reconnaître que je vis déjà dans un espace illimité. Puisque, de nature, je suis fait pour vivre dans la richesse et je suis fait pour vivre dans la, dans la prospérité. Je suis voué à ça de nature, de par le fait que j'existe, tout simplement. Et la seule et unique raison pour laquelle je ne peux pas je ne peux pas réaliser mes grandes ambitions, c'est que, justement, c'est un manque de conscience ou d'ignorance par rapport au fait que ce que vous cherchez, ce que vous exploitez à l'extérieur, vous l'avez déjà en vous. Donc, quand vous, euh, vous l'avez déjà en vous, donc, il y a vraiment, euh, euh, dans le programme 28 jours pour établir la sécurité et le, la prospérité, l'intérêt, justement, de, du programme, c'est de vous sortir de cette conscience limitée qui ne vous permet pas, qui est énergivore en soi, dans lequel vous n'obtenez pas, dans lequel vous ne pouvez pas vous développer vraiment, dans lequel recevoir, attirer les clients, c'est complexe pour vous. Dans lequel vous donnez plus que vous ne recevez, vous avez la capacité de dire « Ok, je change complètement de paradigme et de réalité de vie, mais ça va vous demander de vous ouvrir à cette conscience de l'illimité en vous reconnectant. » pleinement à qui vous êtes vraiment. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire L'idée, c'est tout simplement de vous réaligner, vous là, ici et maintenant, vous réaligner à cette fréquence vibratoire que vous êtes déjà. Et puis, qu'est-ce qui va se passer Vous allez juste réaliser, le matin, vous allez vous lever, tu dis, mais en fait, la prospérité, je le porte en moi. C'est déjà en moi. La richesse illimitée, c'est déjà en moi. Je suis déjà en sécurité tout va bien c'est extraordinaire ce que je cherche c'est déjà là en fait la clé c'est de, de de cette conscience là je vais l'imprimer je vais l'imprimer complètement dans mon subconscient pour que toute ma réalité de vie mes événements de vie s'aligne à cette conscience que je dépose c'est ça mais ce que je vous dis là vous allez dire ok comment eh ben le programme 28 jours <rire> le programme 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité est un programme pratique d'intégration et de reprogrammation dans lequel justement je vous accompagne pas à pas vous allez intégrer progressivement cette conscience illimité dans lequel vous êtes cette prospérité vous allez vraiment l'actionner vous allez actionner cet espace illimité en vous de façon à ce que tous les jours vous allez vous réveiller vous dites vous êtes déjà en sécurité il n'y a pas besoin de courir tout est là tout est déjà là la prospérité est déjà là la richesse est déjà là sauf que pour certains d'entre vous qui êtes surtout dans la spiritualité, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Vous le savez. Je suis abondance. L'argent, c'est mon, mon copain. Ben, c'est bien beau, en fait. Mais mes amis, mes amis, faire des pensées positives, c'est en fait intégrer quelque chose. C'est une injonction dans laquelle vous allez intégrer quelque chose. Où vous n'allez pas ressentir que ça fait partie de vous. Et ça ne marchera pas. Ça marchera un petit peu si vous voulez, mais ça ne tiendra pas dans le temps. Ça ne sera pas pérenne dans le temps. Donc, pour que la prospérité, cette prospérité, elle soit pérenne dans le temps et que vous ressentez vraiment une sécurité profonde aujourd'hui, mais demain, mais à vie, à vie, jusqu'à votre dernier souffle, rien, vous aurez conscience que cet espace de prospérité, elle est en vous. Donc, plus vous imprimez l'information dans votre subconscient et plus vous allez la ressentir. Et c'est ce qu'on va faire dans le programme. On imprime, on ressent la sécurité. On va, vous allez ressentir concrètement dans votre chair, dans votre corps que vous êtes vraiment dans la prospérité. Vous allez voir, ça va se manifester dans la matière. Je ne suis pas en train de parler de magie, mes amis. Je suis en train de parler que moi, j'utilise les lois de la nature. J'ai juste... Pris le temps de comprendre comment nous fonctionnons. Mais c'est comme si, en fait, c'est comme si vous avez, vous dites oh, Je rêve d'avoir une Ferrari et puis de pff, rouler comme ça à 10 000. Euh, moi, j'aimerais vous dire, mais enfin, la Ferrari, mon ami, il est dans ton jardin. Il est là. D'accord Donc, la première chose, c'est déjà de réaliser que ça existe. Et tu te dis Ah ouais En fait, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Ben, je te dis Il est là. Je te dis, ok, d'accord première chose, c'est de réaliser, de voir que c'est là. Puis la deuxième, c'est de savoir la conduire. Je te dis, moi je ne sais pas la conduire. Je dis, que ce n'est pas grave. Mon rôle, c'est de te dire que c'est là. Et puis mon rôle aussi, c'est t'apprendre à la conduire. Et après tu es libre de la conduire où tu veux, de l'amener où tu veux. Et puis jamais tu oublieras qu'elle existe. Une fois que tu la conduis, tu sais, à tout moment tu sais que c'est là. À tout moment tu sais revenir que la ferrari elle existe et ça mes amis ça mes amis c'est euh, c'est vraiment le début de la réalisation de votre épanouissement professionnel et de votre épanouissement personnel c'est le début d'une réelle satisfaction de soi vraiment dans lequel vous allez ancrer. une une satisfaction de soi le fait d'être heureux et content de faire ce que vous faites et de se dire à un moment donné mais oui j'ai fait le bon choix j'ai fait le bon choix j'ai fait le bon choix et je me suis autorisé à quelque chose de plus grand donc les opportunités que vous avez envie de créer dans votre vie là aujourd'hui elles ne vont exister que si vous programmez ces, ces opportunités dans votre espace de votre subconscient et que vous puissiez bien comprendre que les opportunités c'est pas le nombre d'actions que vous allez faire mais le, le, en tout premier lieu l'opportunité vient vient de ce désir imprimé dans votre subconscient et dans ton, votre vibration intérieure qui se réalise ensuite il y a un ordre toujours dans toutes choses donc comme je vous ai dit ça ne veut pas dire qu'il faut pas poser d'action ça voudrait juste dire que l'action vient en conséquence après ce désir imprimé. Voilà. Donc, j'espère que <rire> j'espère vous avoir sensibilisé parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est un quel est votre désir aujourd'hui Quel est votre projet professionnel De quoi vous C'est quoi votre ambition, mes amis Écrivez-le sur un papier. C'est quoi votre ambition Que cela soit pas limité par ce qui est possible ou pas possible. Mais véritablement, si tout était possible, c'est quoi votre ambition autorisez-vous à ça vraiment et puis une fois que vous avez écrit votre ambition prenez conscience dans quel espace dans quel état d'esprit je suis est ce que je suis dans un état d'esprit limité cause à effet euh, nombre d'actions résultats ou beaucoup beaucoup d'actions pas de résultats ou est-ce que je suis dans une, un état d'esprit illimité dans lequel j'ai un espace vibratoire où je donne et je reçois davantage posez vous la question déjà Puis, si à un moment donné vous dites ah ouais là j'ai des grandes ambitions mais je peux pas me développer dans la conscience limitée alors je vais vous dire une chose faites le programme parce que hein, mais parce que vous allez perdre du temps vous allez perdre votre énergie vous allez finir par détester quelque chose que vous aimez parce que ça va vous priver tellement ça va être tellement énergivore ça va être tellement énergivore pour vous que vous allez délaisser quelque chose pour, pour lequel vous êtes fait pour lequel vous êtes bon vous voyez et ça ça n'en vaut pas la peine ça ça en vaut pas la peine donc profitez que le programme soit là d'accord on commence la semaine prochaine c'est à dire le mardi euh, 28 euh, avril euh, pendant 28 jours on se, tous les jours vous aurez des exercices justement pour permettre cette mécanique et puis cette intégration et cette reprogrammation et l'idée justement de ce programme va vous permettre d'imprimer cette conscience illimitée pour que vous puissiez vous reconnecter à la prospérité illimitée que vous êtes, que vous puissiez le vivre, le ressentir vraiment dans la matière. Et puis instantanément vous allez rétablir un espace de sécurité qui va vous permettre de développer votre art librement. Et ça, ça fait du bien. Et aussi, du coup, d'attirer les clients et augmenter votre chiffre d'affaires. Et ça, ça, ça fait du bien aussi. Et beaucoup, d'accord Donc, euh, pensez à vous inscrire, du coup. Si vous voulez m'appeler avant pour avoir des renseignements par rapport à ce programme, euh, n'hésitez pas à m'appeler. Euh, durant ces 28 jours d'intégration, nous allons nous voir deux fois par semaine, le mardi à 19h et le vendredi à 13h. Et voilà. Donc, moi, je suis heureuse de commencer ça avec vous. Et puis, autre information aussi, euh, euh, je ne sais pas si je vais réitérer ce programme. C'est important pour moi de vous le dire parce que c'est vraiment euh, une impulsion du moment, là, une, une inspiration du moment que je vous propose. Donc, je ne sais pas si je vais la refaire. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets de la refaire parce que j'ai autre, d'autres programmes que j'aimerais animer. Donc, euh, profitez-en. Vraiment, profitez-en c'est un beau beau cadeau que vous allez vous faire un beau cadeau par rapport à vos ambitions <rire> donc n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez le lien du programme 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité dans ma bio dans le lien linktree voilà ou sur mon site internet wwwarmel timinecom voilà, je vous remercie, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un like si vous passez par là, si vous la voyez en replay ou que vous mettez un, un petit commentaire, ça me ferait très très plaisir. Merci beaucoup, j'espère que ce live va vous offrir la conscience et, et que vous puissiez euh, activer du coup votre, euh, votre accès à les et votre pouvoir personnel. <rire> je vous fais des bisous.